Bon, bon, Aujourd'hui, on va parler du curless, le lissage kératine de Jeanne Perma. Donc, sur un cheveu comme ça, pour obtenir un cheveu de meilleure qualité, on va le blinder de kératine. Mmh. Donc... On prépare 40 grammes de produit et on prépare à 40 grammes à chaque fois si on en a besoin. Donc dans un premier temps, il faut pré la chevelure et la diviser en quatre. Très séché, un pas séché entièrement. On prend des séparations d'environ 1 cm et on commence à appliquer le produit à peu près 1 cm du cœur chevelu. On malaxe bien, on fait pénétrer le produit à l'intérieur des écailles. Et on peigne pour enlever le surtout. Ouais, Et on brush. Ça, des... Et tu répètes <coughs> l'opération sur toutes les mèches. <coughs> <coughs> du temps ce que tu peux faire tu peux basculer toutes les mèches et seulement après attaquer le brushing et puis finir avec les plaques on va voir ça après donc après tu reprends les mêmes séparations tu passes les plaques à 180 degrés 10 passages par séparation Mais écoute là maintenant. Parfait. I